Écoutez, le les j'espère que vous avez bien suivre. Vous allez voir le grand retour. En tout cas, on va voir évidemment comment ça va évoluer dans les prochains jours. Mais pour le moment, ce deck-là, il a fait des bonnes performances en ladder. Il est un petit peu de retour. Alors, il n'est pas encore méga connu. Hein. Vraiment, on va, ça va être intéressant de voir les prochains jours comment ça évolue. Mais c'est une liste absolument formidable. C'est évidemment le grand retour du deck Garo. Alors, euh, le deck se base sur le Piovrobot pour diminuer notre main, pour partir en combo tour 6, tour 7. On a évidemment gagné l'Arcaniste de la Lune Argent qui augmente les dégâts des sorts. On ne peut pas viser l'adversaire, mais c'est pas grave. Garo ne vise pas l'adversaire. Donc, c'est un deck qui peut mettre jusqu'à euh, bah 52 dégâts. Euh, 18-18-36 36-18 54 même euh, 54 dégâts juste avec les 3 enfin les trois garrots grâce à l'ombre du trépas et les deux arcanistes et l'idée voilà c'est de piocher d'avancer dans le deck de creuser de creuser de creuser grâce au contact sur le terrain c'est hyper hyper hyper difficile c'est un petit peu finalement l'égal du euh, prêtre sanglier mais en voleur c'est à dire c'est un deck il faut 100 200 500 1000 games à la millième, li, millième game pardon vous allez Jouer encore mieux qu'à la 900ème. Vraiment, sans exagérer, hein. c'est un deck qui, plus on le joue, plus on est fort. Il n'y a pas un cap, en fait, c'est juste, c'est même impossible de le jouer parfaitement, mais c'est génial. Donc voilà, moi, c'est un deck que j'avais déjà joué dans la méta précédente, donc j'espère que mon gameplay va vous aider à progresser. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté pour comprendre un peu les mécaniques euh, du deck, les mécanismes du deck. Bref, sur ce, je vous souhaite euh, un bon visionnage, de bonnes fêtes et, euh, et voilà, à fun c'est parti contre un druide ou un voleur, hein. ça peut être le voleur XXL, alors je vais garder que la pieuvre, euh, je vais considérer que c'est un druide, je vais considérer que c'est un druide contrôle, druide plutôt rampe, euh, même s'il n'y a pas euh, forcément Rénatal, ça peut quand même être le retour du druide, euh, du druide rampe, enfin le retour, il existait avant mais ce que je veux dire c'est qu'il peut revenir sans euh, Rénatal, euh, d'ailleurs j'ai proposé une version sur, euh, sur Youtube de druide Rénatal, enfin sans Rénatal qui est hyper hyper intéressante, qui est très particulière d'ailleurs, bref. Euh, on n'a pas de sort. Est-ce qu'on re, le recycle quand même? Je crois que oui. Ok, on n'a pas de sort. On n'a pas de sort. Alors j'ai gardé la pieuvre parce que on n'a pas besoin forcément des deux pieuvres et une seule suffit en général. L'idée c'est quand même d'aller chercher un peu le, le voile de dissimulation. Et Doki. Écoutez, on va juste développer ça. Kilos. Bon, on pourrait on pourrait faire pieuvre T3 Je vois pas de carte qui pourrait détruire la pieuvre Je crois qu'on va faire ça Je crois qu'on va développer la pieuvre comme ça en, en flat quoi si je puis dire Pas en vanilla en flat Et au prochain tour On va peut-être faire de la magie Donc là il va sûrement faire nourrir chez mana Quelque chose comme ça ou guff Ok, c'est sick, mais. Et ce qui est bien, c'est qu'on grignote un peu. On lui casse l'armure avec ces 4 Ok. Je pense que je vais faire voile pour commencer. Et ça. Je pense que ça me plaît bien. je face. Écoutez, c'est pas mal du tout. On a un petit board. On grignote un peu. Prochain tour, on a le contact pour commencer vraiment ce travail de pioche. C'est très important. Le but, c'est vraiment de ne plus avoir de deck, en fait, pour pouvoir gagner. Let's go. pas mal ça. La prep on va la garder pour Garro. On va faire ça. Euh, Est-ce qu'on a envie d'un pas de l'ombre Peut-être qu'on va pas de l'ombre euh, le contact. Il reste 14 cartes dans le deck, on a besoin de continuer à piocher. On va faire ghoul. Alors on va faire ça. Un peu pièce archère. Techniquement c'est pas interdit. Ok, et on va euh... Il reste combien de cartes 12 cartes Ouais si ça... ça a du sens quand même. Ça a du sens. Ok. Faisons ça. Faisons ça, faisons ça. Ah ouh, c'est cool, on a le petit garde, j'ai pas vu. Donc. Ça, ça coûte 2 mana. Ce euh, serait bien d'avoir une autre pieuvre. Mais vous voyez, ça nous a donné un petit coup de peps. On était 5, on a presque pioché le.. Euh, on a pioché plus de la moitié de notre deck. Et puis on a un petit board. C'est con mais ça grignote. Notre deck, il a pas non plus un million de dégâts, donc euh, Bon, on a prep garrot qui marche bien. Après on a une autre prep dans le deck. On va garder ça pour garrot. Ok. Autre garrot. Franchement euh, j'ai presque envie de faire juste ça. un peu bizarre mais... Ouais mais ça faut le garder pour piocher. Bon, je pense que je vais juste à alors. Des faces. En vrai euh, c'est pas mal hein. Juste ça je crois. Les garros je veux pas les mettre maintenant. Je veux vraiment faire le dernier tour en mode... Euh... Ouais là franchement je pense que si on a une... Un octobot Après il faut l'activer l'octobot hein. Mais bon il nous reste un Un petit espadon Il nous reste des petits Ouais ça va le faire ça va le faire Puis on a le temps hein. Là en fait il est presque dans une, dans une... Dans une phase défensive Donc c'est cool C'est assez cool Hep. Hep. Hep. Hep. On va piocher hein, je pense On va piocher Ouais, trade un peu nos créas. On pioche trop avec. <rire> C'est dingue là. Hein je pense que le prep. Et ça. Bon, ça je pioche deux. On va recycler ce petit loup. Espadoneuse. On va la mettre, on la recycle. Contact combien il y 6 cartes dans le deck Je pense qu'on n'a pas besoin de ce contact, on peut juste le jouer comme ça. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien. Pareil, je continue à grignoter. Euh, et là, prochain tour, on va juste à Stalor, je pense. Et tour 9, on, a, on va sûrement partir en combo. Ok, ça on s'en moque un peu. Paf, on va devoir le trade mais... Les cailles. On veut le trade. On va écraser nos contacts. On va le recycler. Bah je pioche pas mais ça me permet de mettre le... le vent en main. Ah merde je pioche deux. Oh bordel, j'ai oublié. est que c'est grave Techniquement non. Techniquement non, hein. franchement. Hein. On n'a pas gagné là. En bon, prochain tour. Ah, j'aurais pu set up quand même. Hein. Je pense que j'aurais pu juste ast hein. Franchement là, j'ai fait une... j'ai dommage. J'ai un peu craqué à un mettre du bol de sangria, si je peux dire. Bah ça, on va le recycler. Enfin, on va recycler plein de coutelas, je pense c'est pas mal. On va le traiter, hein. Bon. C'est ok. Hein. Ça fait combien Ça fait 5 mana. Garo. Le pas de l'ombre sert à rien dans ce spot. Ah, j'aurais pu pas de l'ombre, à alors. C'est pas évident, c'est pas évident. Hein. Après, on a à au pire. Ouais, et après, remarque, je peux faire hasta l'or. Into pas l'ombre. Hein. Maintenant, je sais pas si ça a du sens. Je sais pas, il gagne pas mal de points de vie, c'est chiant. Je pense c'est quand même bien. Ah, autant attendre, vous allez me dire, mais. Let's go, hein. Alors ah, je vais faire Astalor. là zut, hein. Astalor c'est strong. Hein. Non je vais faire ça et je vais se top au prochain tour. Je pense que c'est quand même pas mal hein. Faudrait compter. En fait j'ai pas compté. J'ai 6 par garrot donc ça fait 3 x 6, 18. 18 18 euh... 36 euh... 52 non? 54? J'ai 54 non? J'ai compté 54. Ah 10 mana hein, par contre. 1, 2, 3, 4, 5. 17, 8, 9, 10 avec Black Cutlass pour piocher. J'ai compté, je pense avoir bien compté. Donc Arca. Arca. Prep. Garrot. Garo, Garo, Recyclage. Ouais, je crois que c'est 54. Euh, mais vous voyez, il faut les 10 man. Ah non, mais je suis con, j'avais ça. Mais en fait, j'avais un milliard. En fait, j'avais un milliard. Bon, c'est la première game, un hein, game de chauffe. Hein. Waouh. Et il a gagné beaucoup de PV dans cette gamme. Hein. Ouais, c'est ça hein. je pense c'est 54 hein, si mon calcul est bon hein. 3 x 6 18 et ouais ouais c'est ça hein. c'est ça j'aurais pu partir avant en fait il y a plein de plays euh... mais je pense que je peux partir avant en vrai hein. parce que là vu que j'ai le truc à 0, t9 vous voyez sans bon en vrai le... la pieuvre elle m'a permis de bien piocher sur un tour mais en gros t9 j'avais les 54 dégâts waouh c'est violent. Hein ouais, c'est ça. Hein bon, tu vois de la mort. Bon, faut pas que ce soit trop agressif. Dès que c'est agressif, ça va être compliqué pour nous. On a besoin de temps. Là, le druide il nous, <rire> il nous a, il nous a pas touché, donc c'était cool. On a même pu l'agresser. C'est un comble. On va pas garder garou en main. On va faire genre, toute la T1 voile derrière. On veut piocher, avancer dans le deck. C'est Natal. Ouais c'est cool, ça va être un raid, peut-être. Ouais c'est un bon match-up, ouais, super main. Super main, on creuse, on creuse, on creuse. Des cartes qu'on a pas envie de piocher plus tard, ça. Ouais, top. Derrière on fait ça. Garde les petites merdasses. Des cocteurs on le joue pas trop T1, on a envie de le garder pour le contact sur le terrain. Ah non, c'est un voleur, j'ai cru euh, pioche, pioche. Ah, j'ai cru. Bon, c'est un peu agressif, voleur. Pas enfin, méga agressif, mais... On a vraiment une main horrible. Hein. On a rien à jouer. Aucune pioche. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud s'il commence à me proposer du bord de chiant. Ouais ça ça va en vrai Ah Salut toi Prends l'info On oh, piocher deux On va faire maintenant je crois A trop envie de faire pas de l'ombre sur une de mes cartes on board. L'idée c'est de peut-être faire ça sur euh, Astalor. Je suis pas sûr, sprint, ouais bon, je suis un peu. En cavale. Hein. Je pense qu'on va faire ça sur contact. Je crois qu'on va faire contact et à la fin de tour on fera pas de l'ombre dessus. Après on en a deux, je sais pas trop. À moins qu'on pioche pieuvre maintenant. Ah ça, ça. Je suis frappé par le froid. Ça a du sens de le remonter. Honnêtement, c'est tout le cool. Honnêtement c'est plutôt cool. Je pense qu'au prochain tour, on va juste pieuvre. Hasta sur euh, pieuvre, j'imagine. Pieuvre. Archer sur pieuvre. Remonter Archer, euh... Bah L'idée avec la pioche, c'est quand même d'essayer de choper les cartes clés, genre les garros et les choses comme ça, quand même. Hein. Ça, ça fait peur. Garros. envie d'aller là. Je suis par le froid. Ouais, ouais, ouais. La voix est plus forte quand il parle. C'est ça, hein. Tellement tricky en vrai. Tellement tricky. Je pense que c'est un contresort Donc on a la prep, on va vraiment essayer de la garder. Faut pas compter dessus. Je pense qu'au prochain tour on y va. Je pense qu'au prochain tour on y va, on a chopé un arcaniste, un garrot, je pense que c'est ok. Je pense que c'est vraiment ok de faire ça. Bah ça suffit. On peut faire ça sinon. Je pense qu'il faut pas faire juste. On lève garrot. Ouais, je l'aurai hein. faut vrai hein. On lève Astalor. Alors on leur piocher, hein. Let's go. Avec ça, un mort. Ah merde, ça aurait pu être contre-sort. On va prendre la recherche. Ouais, ouais c'est un peu tricky là Mais pour le moment ça va on est pas trop dans la mouise On peut aller faire ice presque 8 cartes ouais, ça va vite en vrai il reste 7 cartes dans le deck je pense qu'on peut partir en combo parce qu'on a quand même une main qui coûte pas cher on a 8 mana je pense qu'il va nous tuer sensiblement au prochain tour je pense qu'on va partir maintenant donc ça fait contact ouais ça ça Ah. Ouais, on va, on, Je pense que ça devrait je être bon. Je suppose que ça devrait être bon. Ça coûte 2. Après, on n'est pas obligé de faire les deux garros, peut-être. Pour compter, on n'est pas obligé de faire les deux garros. Je pense qu'on va pas faire les deux garros. Ouais. Alors je pense qu'on va pas faire les deux garou, on n'a pas besoin. Je n'ai presque plus de cartes. Je n'ai plus de Ouais. Ouais, ah, c'est ça. Hein. Bon, c'est casse-tête. En vrai, euh... c'est casse-tête. Mais là, il n'y avait pas... Vous voyez, en termes de mana, il fallait pas... Ouh, là, j'ai fait une jolie game. Ça, ça te puise l'énergie, ce deck. <rire> mais c'est beau. hein. C'est beau, mais... Mais ouais, faut compter, quoi. En fait, c'est vraiment un deck... tu je pense que c'est même encore pire que Prêtre Sanglier, ce deck-là. Franchement, je pense que c'est pire que Sanglier parce que vraiment, c'est du... En fait, chaque tour, t'as plein de plays différents. Sanglier, il y a quand même des... Globalement, les games, elles vont à peu près se ressembler. En tout cas, ta mécanique de mettre en place tes amulettes et tout, elle est quand même... En vrai, en 500 games, t'as compris, quoi. Là, je pense que si tu fais 500 games avec ce deck, t'as pas compris. Vous voyez parfois, les... enfin, j'aime bien ma façon de, de jouer le deck, après euh, je pense qu'elle est améliorable hein, sûrement. Enfin c'est sûr même, mais l'octobot pour piocher et l'octobot juste, il y a pas besoin de proc toute la main. Juste une ou deux cartes ça. dans la main c'est déjà ok, vu qu'on a prep et tout. Vous voyez à la fin ça se met bien en termes de mana. Bah, je sais pas si ça a pas de sens de faire les décocteurs pour grignoter. Sachant que le but c'est quand même d'essayer de avoir de la pioche avec des cocteurs. Je pense que là ça me va, en vrai je vais les mettre T1. c'est druide et j'ai envie de l'agresser. Oh, ça veut dire que c'est un druide... Bah ouais, de toute façon j'ai une mauvaise main donc... Ah zut. Ouais ils font un... un... Un voile ou un... Ou un contact sur le terrain là. Non, ça va vite être compliqué, on n'a pas le droit de faire des tours à vide avec ce deck. Ouais, c'est chaud là. Gros tour à vide ici. Bon, ça peut fiesler, hein, c'est un deck combo hein. par définition, ça peut fizzle. Là, on n'a pas de regret, on a mis le toute notre main. Bon, ça c'est bien pour nous. Il a mis, mis nos riches au-dessus, peut-être. Allez. Ah, il faut avancer, il hein. faut creuser. Hein. grignoter, grignoter. Ça peut nous permettre de faire des lignes de play un peu alternatives parfois. Et Genre Garrot en mode. Ah le guff, le guff Ah ça va être un peu impossible, hein. mauvaise main et guff T5. Et je vais espadoneuse, je vais full face. Une de plaies alternative. Je garde quand même mon archère avec pas de l'ombre pour piocher sur... et je pense que là c'est un play où je vais... je sais pas. C'est à dire je vais jouer Garou comme ça mais... En fait je me dis s'il n'a pas de de Nixia. Alors... Ça vient de la droite. Hein. Ah zut, ça change tout. Sérieux Ouais j'ai pas envie de prendre de dégâts J'ai envie d'avoir le temps en fait Donc euh, là ça n'a vraiment pas de sens de D'attendre Autant tuer ces créatures Faut juste pas qu'ils remettent du board derrière Anna c'est une bonne nouvelle Putain, non C'est incroyable Il y a deux cartes à avoir. Il y a quatre cartes à avoir. Ah, c'est dingue. Il fait vraiment rien, heureusement. Ah, ouais, ça on s'en moque. Je pense que c'est mort quand même. Ah, camouflage, mes cartes. Donc, euh, les gars, je laisse en camouflage. Et euh, prochain tour, on a... En vrai, on peut gagner au prochain tour. C'est-à-dire qu'on a 15 cartes, mais si on pioche le contact, je pense qu'on a gagné au prochain tour. Vraiment, sans blaguer, je pense qu'on a gagné au prochain tour si on pioche le contact. Parce que là, avec mes deux arca et tout, ouais... écoutez euh... on peut peut-être y croire mais je pense que là il va partir en combo avec des nourriches et tout en vrai il aurait fait autour d'avance s'il avait pu c'est à dire qu'il a pas nourriche ou alors il a fait une erreur ouais bon ça on s'en moque hein, pas grand chose hein. rien de faire ça et hein. le remonter ça fait pas gagner hein. Non. Ah, c'est vraiment. C'est dur, hein. Franchement. Hein. Ouais, bon. On a gagné au prochain tour. si euh, S'il gagne pas de PV, d'armure, pardon. Et qu'on pioche le contact, on a gagné. Bah là, on a vraiment fait que des tours vides. Hein. On a Fizzle, voilà. C'est ce qu'on appelle Fizzle. C'est-à-dire raté par la pioche. C'est très rare parce qu'on a de la pioche dans le deck, mais. Bah il faut que les contacts soient vraiment dans le bottom quoi. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. pas qu'il décaille. Il y a pas décaille on gagne hein. Franchement en 10 cartes on les pioche hein, Avec la main. Est grave hein. ouais. C'est sûr qu'on gagne. Allez ah, GG. Allez. En plus il est à 37 donc ça, ça, ça, ça descend vite. Allez. S'il vous plaît. Chaud quand même. Hein. On a plus de prep. Enfin, si, il reste prep, mais ça va être chaud. Hein. Ah, c'est jouable, hein, mais. Ah, J'aurais pas le temps Non est pas loin hein. Il en manque un Et je l'ai pas Traa Vous voyez si j'avais le temps Si j'avais joué plus vite Je gagnais Parce que j'avais le temps De faire su ce cette carte à zéro Et là dans mon deck Il me reste des Il me reste deux Ouais Là c'est le temps cette game elle est gagnable si j'accuse pas le coup, voilà c'est de ma faute. J'ai lâché un peu mentalement, j'ai accusé le coup, je me suis plaint et tout pendant la partie. Et c'est con mais vous voyez à la fin ça, ça Je peux encore gagner et je, je manque le petit timing parce que je suis pas... Je, je peux pas dire short la game parce que finalement j'ai quand même gardé le cap pour gagner à la fin. Mais vous voyez dommage hein à la fin si j'ai une seconde de plus j'ai gagné. C'est frustrant. Mais c'est ma faute. Même, vous voyez même sans chance j'ai quand même gagné cette partie. tout ah là là c'est bien joué hein dommage hein bon ah, dommage dommage ouais franchement la, la gamme elle est propre hein je pense que ma gamme elle est quand même vraiment propre hein parce qu'à la fin je pioche deux cartes j'ai en fait il me reste deux cartes dans le deck sur 5. non deux sur on reste 5, 3 sur 5, ouais non j'ai forcément gagné Ouais j'ai forcément gagné en fait à la fin Ah c'est trop frustrant Bon match control peut-être, on n'est pas pressé Les matchs secrets c'est un peu plus chiant mais match control c'est un très bon matchup Big Mage peut-être aussi très bon matchup up Dès qu'il n'y a pas de créature en face c'est bon Créa bon, ok, nice. Ce deck là, après il peut gagner de l'armure, mais on a tellement de dégâts. Je pense qu'on on va détruire ses créatures. Il a assez peu de créa dans son deck, mais les quelques créa qu'il qu a, elles sont un peu chiantes. Je pense que là, ici, on va sûrement faire euh, ça. De développer un peu du board, vous voyez. Ça, ça, et redag. Non, ah non, pas redag, on n'a pas les manas. Et juste ça. Okay. Si on a rien à faire au prochain tour, on pourra même hasta Dans Sans l'armure, on s'en fout. Juste pour avoir la créa. Ah là là, je m'en veux, en vrai, ça aurait été vraiment beau de la gagner, de la gamme d'avant. Ouais. Ça aurait été vraiment vraiment beau. Alors, ok. Bah, techniquement on a pas grand chose à faire donc on va le jouer je pense. On va le jouer comme ça il est dans la main. Donc là on a une carte clé. Vous me pour une Balin... ah, Balinda t5 c'est dur. Ah, Balinda t5 c'est dur. En plus on n'a pas de gel nous donc ça ça va juste nous tuer en deux tours. Ah, ah, Balinda ça arrive trop tôt hein. Let's go hein. Je ça hein. Là il faut être, faut être méga vénère là. Camouflage pendant un tour, faut gagner au prochain tour. gagner au prochain tour, ça n'est pas possible hein. Pas possible. la faire parce que je pense que je pense que cette balinda elle change totalement la, la donne et qu'elle m'oblige à gagner très tôt c'est dommage parce que je pense que c'est vraiment un matchup qui est méga polarisé je pense vraiment que c'est si la balinda il gagne si elle a pas balinda il perd et c'est une légendaire hein. ouais voyez ouais, donc là on est obligé de gagner il y a juste trop de board enfin, ça va être vraiment dur hein. je pense que c'est pas gagnable Mais on va on va tenter on va tenter On va tenter, on va tenter. Déjà, il faut la pieuvre, ça c'est sûr. Ah, il nous faut la pieuvre, hein. Oh, l'a pas, c'est dommage. Ah, je pense que c'est infaisable. Hein. C'est trop violent, en fait, la, la sortie a été vraiment trop difficile là. Et... Ah, Garro, c'est bien après. Hein. Je pense qu'il n'y a pas assez de dégâts. Hein. Il aurait fallu deux garous à la suite et puis essayer de d'escroquer un truc. C est... C est... Ouais, non, là franchement, c'est là on peut avoir le droit d'accuser le coup parce qu'on a pris vraiment Balinda trop tôt. On a pris Balinda T5. Encore si elle arrive T6, j'ai un tour de plus. Je peux mettre en place quelque chose. Ouais, là y'a rien à dire. Hein. C'est usant, c'est usant. Ce jeu, il use. Hein. Enfin, cette, ce, ce deck là, il use. Hein. Vraiment, il use. C'est comme Prêt de Sanglier au début. Genre, il faut s'accrocher quoi. Les 100-200 premières games. Euh pas l'impression de subir et après c'est tranquille, mais bon, faut subir au moins euh, bien 2-3 semaines de tryhard quoi. Et encore, ce deck là, euh, je l'ai bien farmé. Hein. À une époque, j'ai dû faire. Je pense que je dois être à 200 parties avec le deck. Hein. Donc, c'est quand même un deck que j'ai tryhardé, mais on va garder. Hein. Il me manque trop à chaque fois. C'est pas résultat orienté, je pense vraiment qu'on doit le garder en main. Je que la méta c'est un peu ralenti. Bon ça va ça c'est assez lent comme deck non Avec la faux. On garde la décocteur. Euh... Ouais on va le garder. Ouais la gamme d'avant elle est moche parce qu'on n'a pas vu nos octobots ni nos... On a vu un contact mais pas d'octobot. C'est pas la même si on a un petit octobot dans la curve. Il ouais, faut vraiment partir du principe qu'il y a des matchs où on n'a pas besoin de du Shadow of Demise. Et qu'on va gagner juste avec deux garrots. On va le faire. Ah on a déjà ça et ça, franchement on manque pas de pioche hein. On manque pas de pioche. pire j'ai pas de l'ombre sur mon truc. En fait faut faire ça et ça hein. Je pense qu'il va pas tuer ma 1-2. J'ai envie de la laisser pour continuer à agresser avec. Je pense qu'il va pas la tuer. Il l'a pas tué autour d'avant. Je vois pas pourquoi il l'a tué maintenant. Je pense qu'il ne lui pose pas de problème cette 1-2. Et ça me va très bien. Je pense que prochain tour, je fais le contact. Contact, pas de l'ombre sur la 1-2. Je rejoue, pièce archère. Ouais, peut-être faut attendre T4. Je trade ça. Hein. Bien, bon. On le renvoie dans la main. Ok. Prochain tour, je vais faire pieuvre et euh, archer sur pieuvre, et je pense que je vais remonter l'archer. Et je suis pas encore sûr de moi. En tout cas, je veux pas, je veux activer tout de suite la pieuvre contre lui. Ouais, bon, ça, ça va. Efficacité et tir, un mort. Initialisation du surrégime. régime Fini de jouer les gentils petites ailes. Ok, prochain tour, on part. Enfin, on part. On fait notre première phase de pioche. Et ensuite, euh, on mettra en place notre euh, létal. Et on a besoin de cette phase de vraiment piocher-piocher pour être sûr de gagner. Quoi. En fait, il faut partir quand vous sentez qu'il vous reste un ou deux tours. Typiquement. Faut, faut pas hésiter à ralentir, même faire des plays très conservateurs à partir du moment où vous sentez qu'il n'y a pas d'agression en face. Là, il n'y a vraiment pas d'agression, donc j'ai le temps. Un peu plus, mais ça reste quand même cordial pour le moment. Franchement, je crois qu'on peut partir presque au prochain tour. Peut-être je dois, hein. Je sais pas. Ah, tour 7, je pense pas qu'il puisse me tuer. Ça, ah, ça va. Okay. Alors je pense qu'on va refaire un tour de pioche Et ensuite on partira en combo C'est pour ça qu'il me tue au prochain tour Faut faire attention parce que la Jace elle peut arriver vite hein. Là il met 13 Il met à 13 euh... en vrai s'il a une Jace dans ses cartes euh... ah, Statistiquement il l'a pas mais Alors, je pense qu'on va préparer. Ça, oh, c'est cool. Ouais, c'est ça. Hein. Recyclons, recyclons. Je hein. pense ah, que c'est bon. Enfin, faut... s'il si me tue maintenant, il me tue maintenant. Mais je pense que j'aurais pas pu partir en combo. Par contre, au prochain tour, je peux partir. Prochain tour ça devrait être bon. Après il y a des, des plays où j'imagine qu'on va parfois faire Arcaniste et on va faire Shadow Step sur Arcaniste. Ça c'est un play qu'on peut mettre aussi dans notre range. Après là j'ai ça à, à 3, donc si j'ai pieuvre, je peux faire pieuvre à 3 et décoction sur ma pieuvre, vous voyez, donc c'est assez intéressant. Après je suis pas obligé de partir en mode full combo. Hein. Il est pas très haut en PV hein. Il est à 16 avec ça. Faut juste garo, garo, garo. Et il me tue au prochain tour. En fait, je crois que j'aurais dû ce tour là faire des garros. Tant pis. Ah ouais mais il a du heal dans son deck. C'est vraiment dur hein. Ouais, donc il a gagné au prochain tour, donc faut partir maintenant. Let's go. On n'a pas le choix. Ah, remarque, on peut gagner de l'armure. Si on gagne de l'armure, c'est sûrement bon, non Pas sûr, hein. Si on fait ça, ça. Ça. Ah ouais on n'aura pas assez hein. Ah Il va me manquer hein. Je pense qu'on va gagner de l'armure C'est triste hein. Ah Je sais là mais... Je vais se faire ça Je pense que je suis mort Je pense que je suis mort Ouais c'est pas évident C'est franchement difficile hein Ouais, c'est un deck qui prend beaucoup de temps. Bon, je vous propose, hein, je... Le, le gameplay est pas parfait, vous me pardonnerez, mais je peux pas me permettre de, de, de jouer un mois à ce deck et de vous le proposer dans un mois, aussi bien dans un mois, il n'existe plus. Donc là, je vous propose, euh, voilà, avec mon expérience, ça reste un gameplay correct. Hein. Et c'est clair que c'est vraiment difficile, quoi. Puis là, normalement, vous êtes en train de voir un truc particulier, c'est qu'il est 17h50. Normalement, je fais jamais mes vidéos après 14h. Là, je suis pas vraiment en train de pu Là, je puise de l'énergie euh, que je n'ai pas d'habitude. Bon, c'est pas une excuse, hein, mais... Les vidéos, ça prend tellement d'énergie que je peux pas trop euh, les faire. Enfin, en général... Euh... C'est bon, non Il ne tue pas, hein. Oh waouh, on gagne mais c'est pareil il est 17h50 chez lui aussi hein, il doit être fatigué mais après lui il fait pas de vidéo hein. Bon j'en fais une dernière. C'est pas je... je devrais pas mais j'en fais une dernière. Alors, en général je fais mes vidéos le matin parce que, sans accuser le coup ça prend vraiment beaucoup d'énergie de faire une vidéo déjà. Et plusieurs heures de, de tryhard quoi pour le coup. Et parler comme ça, en plus j'ai un naft. C'est con mais ça fatigue un peu d'avoir un naft qui... la bouche. Euh... Ouais non on vire tout, on vire tout. Hein. Démoniste. Démoniste, démoniste. Attendez, on va faire un truc que j'ai jamais fait en vidéo. Merci un zoo. On a quand même per... Je pense qu'on a perdu. Et on va faire un truc que j'ai jamais... jamais fait. Dans cette game, si ça vous dérange pas, je vais pas parler parce que j'ai vraiment très mal. Et euh, donc, on va... je vais pas parler, je vais juste me concentrer sur la partie. En plus, c'est la dernière de la... de la vidéo. Donc voilà. Ce un... sera un peu bizarre, mais voilà. C'est vraiment parce que j'en ai besoin. Merci. J'ai envie de parler. <rire> Merde, j'ai envie de parler, putain. <rire> non, c'est clair. J'ai mal, mais j'ai quand même envie de parler. Bon, je pense qu'il a pas de. Non, mais j'arrive pas, en fait. Je pense qu'il a pas vraiment de boost, en fait, sur ses cartes. Donc là, il faut jouer la pieuvre comme ça. Cochons d'abord les créas. Attends, on va partir en... Bon on a déjà proc dans un arcaniste, on a vu que c'était important d'avoir un maximum de, de réduction. Okay. Biotech, ouais. va bien. Hate c'est n'importe quoi. C'est des Un un mort. est Okay. Bon, c'est pas mal ça. Il reste 9 cartes dans le deck. On va faire un joli tour. On a besoin de cette pieuvre, on le voit sur cette dernière gamin. Hein. Et euh, on va finir par... Euh... En fait, est-ce qu'on pioche maintenant on En fait, il faut juste choper la pieuvre. Ouais, il a fait un puis il aurait dû aller face. Ça veut dire s'il a trade avant, il va retrade maintenant. C'est théoriquement un très mauvais matchup parce qu'il sans... nous agresse et on a du mal nous à mettre en place notre combo très rapidement, en général on la met à au mieux T6-T7 quoi. C'est rapide hein. Bon on a le temps, il a pas l'état le prochain tour, un peu chiant. C'est win non Je pense c'est win là. Je pense c'est win hein. Le T7 c'est rapide hein. Je pense qu'on peut partir T6 mais il faut vraiment être vraiment vénère. Et je pense qu'il y a un moyen de partir T6. Mais en vrai T7 c'est déjà pas mal hein. Sachant qu'on a aussi détruit un peu ses créas et tout. Faut pas faire de conneries quand même hein. C'est le genre de truc Tu pars, tu pars T'as que 7 mana non plus hein. C'est pas mana infini hein. Après t'as la réduction Qui proc sur euh, un peu Toutes les cartes de la combo là, mais... Le problème c'est que lui Il coûte cher hein. lui, il coûte 3 mana Donc même s'il coûte 2 euh, Ça fait déjà Il reste que 5 mana derrière hein. Ça ça coûte 2 Enfin ça ça coûte 1 Ah il faudrait que je pioche L'autre arcaniste Ah il y a moyen De toute façon Est-ce que j'ai le choix je dois pas y aller maintenant. Jamais. Non, c'est maintenant. Ah non, en vrai, dans l'absolu, je peux attendre parce que j'ai hasta alors. Et je pense que je vais partir maintenant. C'est un beau défi en plus pour la fin de cette game. Ouais. Je vais partir maintenant. Il a que trois cartes dans le deck. Je suis pas sûr d'avoir envie de faire contact. ça suffit hein. c'est bon, hein. ah, c'est bon, ok. Oui c'est con mais si par exemple il était à l'efface au tour d'avant, pas euh, quand il a fait son trade, bah, en fait il a loupé 7 dégâts, donc aussi bien, ça nous aurait obligé à partir au tour précédent, qui était sûrement possible mais en fait on a, on n'était pas pressé donc on lui a dit bah, on a rien fait quoi on a juste mis en place un setup parfait pour le T7 quoi. Ouais, sympa, hein. j'avoue que là en fin de journée euh, tu as un peu moins d'énergie, c'est un peu compliqué ouais, je me plains beaucoup <rire> c'est vrai, je me suis plaint un peu, mais bref deck très très intéressant à voir si ça va vraiment revenir dans la méta mais pour le moment en tout cas, je trouve ça extrêmement extrêmement bon, voilà le fait que c'est passé de 40 à 30 PV, ça change quand même pas mal la donne surtout des decks qui pouvaient monter plus haut bref, sur ce, merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde